Vous avez devant vous un homme heureux, un homme qui a attendu depuis 1984 que la Guadeloupe s'en choisit. Euh, même en France, c'est rare de trouver d'aussi de bonnes pistes et là, le fait qu'il y ait des conditions comme ça ici en Guadeloupe, c'est ben, en fait encore un plus. Donc, euh, On ne pouvait pas espérer mieux pour un stage de préparation complète. La région Guadeloupe a mis en place un outil très opérationnel, de très haut niveau technologique. Cela veut dire tout simplement que nous sommes au taquet du sport, au taquet du crêpe. C'est pour que cet outil devienne vraiment l'outil de performance qu'on attend. En tant qu'ancien sportif, bon, je me réjouis toujours d'avoir des, des installations avec euh, je, je dirais le nec le plus ultra euh, notamment au niveau de cette piste qui, qui sera la première piste connectée euh, de la Caraïbe avec euh, vraiment un matériel adéquat pour qu'on puisse euh, non seulement s'entraîner dans de bonnes conditions mais recevoir aussi des, des équipes internationales on est très satisfait, il faut féliciter toute l'équipe qui a travaillé sur le montage de ce dossier. Et là aujourd'hui, le CREP c'est clairement sur la carte des centres d'accès à la haute performance, aussi bien pour les équipes nationales que pour les délégations caribéennes qui pourraient venir s'entraîner ici pour préparer les jeux de 2024. On a en quelque sorte inauguré la piste. J'ai compris qu'elle avait ouvert vraiment les derniers jours, où on est juste avant qu'on arrive. Donc on a vraiment euh, testé un peu les lieux, moi j'adore. Elle a vraiment été faite pour être associée aux crêpes, associée à l'entraînement et, euh, et elle remplit euh, vraiment bien son rôle. Ici on se fera sur du revêtement qui est assez mou, assez confortable, assez moelleux. On va pouvoir vraiment euh, travailler énormément. C'est justement les bienfaits des nouvelles pistes aujourd'hui. Elles, elles ont une certaine texture qui permet justement d'être à la fois rapide mais à la fois aussi confortable. Et, euh... Je pense que ça va emmener pas mal de personnes à venir faire des stages ici. Avec la salle de musculation, on a quand même des infrastructures qui peuvent accueillir des stages nationaux de grosse envergure. Ouais, ça nous place ça, quand même dans des, dans des conditions de travail euh, exceptionnelles, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, non, c'est un super outil que vous avez là, quoi. Il est clair que, voilà, c est, c est, moi, je suis déjà en train de penser à revenir, soit avec euh, mes athlètes, soit peut-être avec toute la fédé au mois de. Au mois d'avril, donc on va tenter d'essayer euh, ce beau produit et faire connaître la Guadeloupe dans la Caraïbe et dans le monde. On est resté tellement longtemps en Crêpes sans une piste performante que les athlètes, je pense qu'ils sont hyper motivés, les entraîneurs sont hyper motivés. C'est vrai que pour la première fois que je viens en Guadeloupe, les installations elles sont, elles sont top quoi. Oui <rire>